Et salut à tous les inscraniens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une récap d'ouverture de Maze or Memories. Donc sachez que j'ai eu pas mal de cartes, hein. ce qui est bien dans cette extension, c'est qu'il n'y avait que des cartes minimum rares, il n'y avait pas de communes. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait comme d'habitude et ça je peux vous le dire alors, j'ai euh, fixé des prix des cartes, voilà par euh, TCG Market, donc, je traite de tout, sauf la dernière que je vends 160 euros voilà, c'est la collector rare baronneuse des pleurs. elle est déjà sous Steve et c'est envoyé en suivi donc, c'est toujours envoyé en suivi donc, mur du labyrinthe ancienne carte hein qui est coté 8 centimes de pièce, je l'ai eu 4 fois. Donc je vous montre. 2, 3, 4. Voilà. Je vous montre. Après, je vous dirai. Euh... Après, je vous dirai. Goule d'ombre du labyrinthe. Qui est coté 9 centimes de pièce. Et j'ai eu en trois fois. Après, Coléo, Kant, le roi des mers millénaires, que j'ai eu en deux fois. Donc là, je peux vous, vous le montrer parce qu'il y en a deux. Et qui est coté 14 centimes pièces. Après, Lot agile. Donc, qui est coté 10 centimes pièce. Et je l'ai eu 3 fois. Après, ciel bleu mec chevalier. Ciel bleu mec chevalier. Qui est coté 5 centimes pièce. Et je l'ai eu 3 fois. Après étoile jaune mec chevalier qui est coté 6 centimes pièces et je l'ai eu 4 fois. Après l'une rouge mec chevalier qui est coté 6 centimes pièces et je, je l'ai eu 3 fois. Orbital photon, que j'ai eu, que j'ai quatre fois, mais déjà parti trois fois à, à l'échange. Donc, il me reste plus qu'un, et c'est 6 centimes pièce. Après, char lourd labyrinthe, qui est coté 32 centimes pièce, je l'ai eu deux fois. Donc, une et deux. On va ranger les cartes, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Après, Pétale Rica qui est coté 10 centimes pièce, je l'ai eu 4 fois. Ensuite, Mudan la Rika, qui est coté 6 centimes pièce, je l'ai eu 3 fois. Ensuite, elle noire, elle fine, le corbeau funeste, je l'ai eu trois fois et qui est coté 4 centimes pièce. Ensuite, elle noire, calu, de l'ombre de la lune, donc que j'ai eu x3 et qui est coté 7 centimes pièces. Ensuite, El Noir, Zéphiros, l'élite. El Noir, Zéphiros, l'élite, qui est coté quand même euh, 5 centimes piège je l'ai eu 5 fois. Ensuite, on a Gardien de la Porte. Qui cotait 11 centimes pièce. Et je l'ai eu 4 fois. Ensuite, Sweet Jean, que j'ai eu 4 fois, qui comptait 11 centimes pièce. Ensuite, Kazejin, Kaze jean que j'ai eu 4 fois, qui est coté 9 centimes pièce. Ensuite, Sangha du tonnerre, que j'ai eu 3 fois, qui est coté 9 centimes pièce. Ensuite, pour le... Donc, là on a fait tous les monstres. Donc vous voyez, ça fait, euh... ça fait un beau paquet quand même. Hein. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà. On va passer aux cartes magiques. Ce sinistre petit vaurien. Qui est pour le deck en fanité. Et qui est coté 7 centimes pièces. Que j'ai eu trois fois. Après, à vos marques prix, duel une fois 17 centimes pièce. Ensuite, ange aux larmes bleues. Ange aux larmes bleues, donc ange aux larmes bleues, je l'ai eu trois fois et qui est coté 6 centimes pièce. Gardien Riryoku, qui est coté 9 centimes pièce. Et je l'ai eu trois fois. Ensuite, ombre du mur, du labyrinthe. C'est carte terrain qui est cotée 9 centimes pièce. Et je l'ai eu trois fois. Ensuite, on passe à Forme du Chaos. Forme du Chaos que j'ai eu deux fois, qui est coté 8 centimes pièces. Donc, hop. Là, je vous montre puisque c'est des cartes magiques. Donc, je vous montre que je ne vous sens toujours pas. Après double attaque, vent et tonnerre, que j'ai eu quatre fois et qui est coté 12 centimes pièces. Ensuite, Atopie barien. Alors, Hop. Je crois que c'est là. Alors, Atopie barian, que j'ai eu deux fois. Voilà, que j'ai eu deux fois, qui est coté 6 centimes pièce. Kaioregetsu. Kaioregetsu, que j'ai trois fois, qui est coté 7 centimes pièces. Donc ça c'est pour le nouveau deck euh, avec le parasite fusion qui va sortir. Enfin ça c'est dans l'anime. La saga de l'empereur dragon, qui est coté 10 centimes pièces, et je l'ai trois fois. Après, mode bataille royale adhésion qui est coté 9 centimes pièce et que j'ai eu 4 fois. Après, ristourne qui est coté 10 centimes pièce que j'ai eu 5 fois. Donc, ristourne. Après, fusion en surcharge qui est coté 8 centimes pièces, je l'ai eu trois fois. Après, manteau de justice, qui était une carte qui n'était pas sortie en France en français. Et qui est coté 7 centimes pièce Et c'est une première édition. Que j'ai eu trois fois. Après, on a Réseau habillé. Alors, Réseau habillé, que j'ai eu deux fois, et qui vaut 21 centimes pièce. Après, Exploration finale d'évolution. Donc, finale d'évolution qui coûtait quand même 19 centimes pièce, et que j'ai eu deux fois. Enterrement d'une autre dimension que j'ai eu trois fois qui est coté quand même, euh, oui, eh ben oui, euh, 10 centimes pièce. Rituel du super soldat, alors que je n'ai pas trouvé en français, donc j'ai pris une cote anglaise, elle est à 2 centimes pièce. Et je l'ai eu deux fois. Euh, je l'ai eu combien de fois rituel Quatre fois, pardon. Ensuite, livre de la magie du destin, qui est coté 21 centimes pièce et que j'ai eu qu'une fois. Et là, on passe aux cartes pièges. Hop, on va déposer tout ça sur le tap énorme trappe profonde des ténèbres, qui est cotée 10 centimes pièce. Et donc, comme c'est des nouvelles sortes de cartes, je vous le montre, c'est des cartes pièges, que j'ai eu deux fois. proie de Girigoumon que j'ai eu trois fois et qui est cotée 12 centimes pièce. Ça, c'est pour les decks insectes. C'est pas mal. Après décret royal, que j'ai eu trois fois, qui est coté 13 centimes pièce. Mur de fer impérial, qui est coté 10 centimes pièces et j'ai eu deux fois. Le mur de fer impérial, oui, que j'ai eu que deux fois. Forger un nouvel avenir que j'ai eu 5 fois. Donc, ça, c'est pour les Dink Link. Et qui est coté 10 centimes pièce. Place à la résistance, que j'ai eu quatre fois et qui est cotée 11 centimes pièce. Âme du roi suprême, qui est cotée 12 centimes pièce et. et. et. et. et. et. et, et je l'ai eu quatre fois. Jugement solennel, qui est coté 3,13€. Voilà. Donc on va arrondir à 4€ avec les prix d'envoi. Voilà. Qui sera envoyé en suivi aussi. Voilà. Et que j'ai eu comme une fois. Râpe perfide, que j'ai eu en deux fois. Et qui est coté 10 centimes pièce. On a fini les Après, on va passer. Alors. Du coup, ça m'a tout. Ça m'a tout changé. C'est pas grave. On va passer au dueliste extraordinaire Potarchist. Qui est coté 11 centimes pièces. Voilà, qui est coté 11 centimes pièces. Et que j'ai eu quatre fois. Après, on va faire appel à. Peine un... Il est où Là. Ansel, le grand protecteur Sylvain. Donc, il est 18 centimes pièce que j'ai eu qu'une fois. Alors, je vous montre. Hein, je vous montre bien, c'est pas une, je l'ai mis déjà sous ce livre, donc qui cotait 200 euros à sa sortie, donc le 9,03, et qui coûte plus que 160 euros pour moi, parce que les cotes, c'est une collector rare, hein? voilà, j'ai arrondi à 160 euros pour les frais de transport, voilà, tout simplement, elle vaut 159, 84, voilà, donc vous voyez, je ne prends pas beaucoup de marge. Après, ancien dragon féerique. Qui est coté 12 centimes pièce. Et que j'ai eu 4 fois. Gardien de la porte du vent. Alors, ancien gardien du tonnerre, c'est d'abord le gardien du tonnerre et du vent que j'ai eu. X3. Alors, je dis bien X3. Voilà. Qui est coté 36 centimes pièces. Après, gard... euh, S. Oui Mmh. Ah oui, Association du gardien de la porte, qui est eu quand une fois et qui est coté 39 centimes pièce. Après, Gardien de la porte, du vent et de l'eau, 38 centimes pièce, et je l'ai eu en deux fois. Et enfin, gardien de la porte de l'eau et, et du tonnerre, qui cotait 36 centimes pièce. Et je l'ai eu deux fois. Voilà. C'est tout pour cette récap d'ouverture. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à, à dans la semaine pour un épisode sur Rivard Gabriel où je vais agrandir le vidage, et j'ai apporté quelques petites modifications, le building Gabriel de Noël ne se fera pas, je suis vraiment d'abri, voilà, donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, et à plus tard, allez ciao tout le monde,